Hello, je Shamai, c'est Mystery Tiger. Comment ça va? Aujourd'hui, nous pour un euh, épisode de The Walking Dead. Ça tourne bien, c'est de bon. Ok, alors, euh, donc, euh, c'est parti. On va parler à Ben. On va à tout le monde. Euh, du coup, on a trouvé un train. J'espère qu'il a marché. cab Hey, sweet pea encore mais les mecs trouvent une dialogue au moins qu'on puisse discuter avec elle il y aura alors qu'est-ce qui t'inquiète le plus Duck j'en sais rien moi est-ce que tu as un avis sur deck toi ah berk get back to we think the train might actually work trying to find out how to start the engine wow mais lui, il était pas lui. là non, pas train. Je, je pense que c'est là qu'on va devoir faire l'entrée ingénieur avec la clé à molette, etc. Mais je vous rappelle, je vais en garder une sur moi. Parce que le jour où je devrais assommer quelqu'un, on sera bien content de l'avoir eu. Après, c'est clair que si, euh, je sais pas, moi, ça marche pas, euh, on te retient, Ouais, j'ai bien remarqué. Bah. Je vais aller voir euh, l'autre outil. Et là, on a de la clé. On a utilisé la clé. Il ben, faut utiliser l'autre Est-ce qu'on peut essayer ça Parfait <laughs> pense Je <rire> sais pas moi... Euh... Mmh. Bah je le fais dans quelque chose. <rire> Pardon. clé avec moi. <rire> J'ai fait un bon de 3 mètres, c'était beau. Il y a un zombie dehors. Peut-être qu'il est mort récemment, c'est impossible. mon avis, il est juste mort de faim. Il y a un zombie, hey, lui. attends, je vais faire le 1 comme ça. Hmm, Euh... Réfléchis. Qu'est-ce qui pourrait m'avancer À regarder la solution parce que je sais pas... Tu sais, c'est... Comme elle est plus carré, je suis déconcentré, j'arrive pas à avancer. écoute non mais je t'assure je sais pas moi je sais plus ce qu'il faut faire écoute je... je réfléchis mais je me demande si on pouvait la sauver ça fait chier quoi parce que putain tu l'as tu l as choisi, et puis elle meurt après c'est chiant quoi. je sais que je devrais pas le voir comme ça mais bon putain euh... Looks like it'll get that pin out. Shit. Broken. There's gotta be a better way to do this. It's stuck. I can definitely pry this thing free. If I can break it loose first. Mmh. déraillé c'est ça qui manque est-ce que je peux monter à l'échelle là non d'accord donc c'est ça le problème okay. il va falloir que je trouve l'outil qu'il faut ou alors un truc qui puisse bien scier. Dis-moi, Ben, tu pourrais m'aider un coup, toi donc Mentu, non. Allez. Euh, non, parce que les développeurs, ils te baisent, mais à un point Ils te disent non, tu ne parles pas de Clémentine. Parce que Clémentine, elle est sympa, mais nous, on l'aime pas. Voilà. <rire> Ça me saoule. Et il y a aussi ma page web qui ne veut pas charger, ça me saoule aussi. Long road to go. Bon. How you doing, Ben? I'm watching the <rire> girls and not working on a mega cool train. What do you think? J'adore ces Non mais je pense qu'il voulait travailler, dans l'a ferry. Ça ajoute euh, quelque chose de personnage, c'est sympa. sympa. Ok, on dirait qu'il y a un cul-pain dans ce que je comprends. Euh... Mais je ne suis pas dessus, d'accord. Ah, simple. Hum mm hum... Moi je vais voir Clémentine si elle a pas une crêpe, Ce serait la bonne idée je pense. Euh, merde, J'arrive pas à sortir Voilà. Parce mmh. que Clémentine elle avait justement expliqué euh, précédemment. Donc moi je, je pense que avec une crise on devrait voir ce qui était marqué. Ça risque d'être un peu chaud mais c'est pas grave. Ah oui devant le train. Ça y est. A... D'ailleurs euh, il va falloir que je trouve le moyen de W W S Clémentine. Oui a I wish. Maybe in What do you need it for? Well, if you're not using it, take it. I'm out of paper and there's all sorts of new leaves around here. Mmh. Je vais faire ça. Du coup, je vais dans le camping Keia. Mais à chaque fois on regarde des trucs comme ça. Oh, la belle porte. Oh, oh. Elle est belle la porte. Bon, hein. oh. oh, il y a des choses à faire. Quoi Mais pourquoi tu ressors Pourquoi tu ressors Non, mais arrête de regarder les choses. Mon dieu. Allez, où oh, la porte La porte. Banano. Ok, rien de spécial. Voilà wow, la caméra. <rire> Je sais pas ce qu'elle m'a fait, la caméra, là, mais bon. Euh, elle a dit non. Hein. Bah ben alors, ils sont où les crayons Bah ben donc. Ah Putain et eh ben prends le ouh c'est dur hein m'enlève la caméra qui me fait du ciel Ça fait très flic, tu sais, le flingue derrière. <rire> Il faudra qu'on répare le moteur. steps still got the rest of the train attached to us back there. Shit. I tried to yank the pin out but it won't budge. Well we ain't going anywhere until it does. Ok alors d'ailleurs sur la console on pourra euh, on, on va prendre le papier. Moi pas, je pas du rapidement moi j'aurais dû se prendre un screen etc on verra très bien au pire je regarderai dans son montage. Euh... Hop. Non mais arrête de regarder les choses. Mmh. Je suis dingue. Mmh. non. Ok, bon, falloir. Que je trouve de quoi le couper. Parce que je vais devoir tester tous les outils. Ça m'étonnerait en vrai. Bon, peut-être. Hein, enfin. Moi, j'aimerais bien. Euh... D'accord, en fait, j'ai pas radé, mais ça va, j'ai la solution à côté de moi, alors ça va, c'est pas bien, hein, mais bon, je vous ai dit, moi, je vais avancer vite, euh, sans que j'ai besoin de réfléchir à chaque fois, et puis là, je pense pas qu'on peut retrouver l'inventaire eux. vous savez. Je te montrer qu'une seule fois, euh, c'est dégueulasse. Bon, allez, avec la série numéro 2, c'est parti. Attends, ici, si, attends, avant on pouvait regarder comme pas. Donc 6. Et 2 vers le bas. Ok. Merde. Ok. 6. Oui, d'accord. Non mais ok. Non mais ok Est-ce que je peux. les deux vers le bas.. Lui vers le haut, ça le m'en souviens. Ça c'était vers le bas, ok, ok, ok, Ici, euh, retour. D'accord, en fait c'est marqué, c'est bon. Les deux vers le bas, ou ou ou donc. Bas, bas, ou ou où, où, bas, où, ok. 6, non c'est bon, c'est bon, c'est bon. Baba ba, ou merde ben. ou ou ba. ou bas ou non pas sûr yeah et maintenant, on a terminé. 5. Euh, un, un, bouton milieu, bouton bas. Ok. C'était bien comme ça ouais euh... Attends, bah je vais lire le neuf. Okay. Bon bah je pense que ça a bon y a, En fait il n'y a que le 5 euh, La console Il n'y a que le 5 euh, qui a changé Ok, bah je pense que. En plus il est bon, c'est bon. Bien, ici, ça... Merde, si ça. ça un donc c'est bien comme ça. Ok, bon bah on va. Euh. Bon putain, retour. Ok, ok, ok, ok. sympa. Alors, on va le papier parce qu'on dirait que euh, Neuf, 9 vers la droite. OK. Ça bah, clique sur le bouton clique sur le bouton bon, on dirait que le bouton a de... Je pense que j'ai dû me tromper au niveau du 5. Peut-être que c'est l'inverse. Ok. C'est génial parce que c'est moi qui fais tout. Euh... <rire> oh. Donc ouais, je m'étais bien trompé. Moi bon, j'aurais trouvé. C'est juste que bon, euh, le neuf, j'aurais pas trouvé, franchement. Gauche, droite. Génial. tellement euh, ça fait des bruits ouais bon non il va pas bouger parce que t'as euh, le truc de derrière si on l'a vu tout à l'heure à moi Allez c'est parti. Damn it. Of course. We're still attached. Can you go find out where we're stuck? Get us unstuck? Yeah. Bah écoute, euh. Je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Mais c'est pas grave, le jeu, c'est le jeu. Ah je suis content. Content, mais euh, à moitié de cesser. Ouais. Trouver une pièce lourde par contre. Je pense que ça doit être la pièce la plus lourde. Retour. Donc la molette, c'est quand même la pièce la plus lourde, hein. d'accord. Le bug de la porte. C'est pour ça que je ne l'ai pas pris tout à l'heure. Mais bon, genre, je, je dois faire une vanne dessus, c'est tout, c'est comme ça. Parce que avec ma clé à molette, ça devrait mieux aller, étant donné que, voilà. D'ailleurs, le crayon a disparu. Hein. Oui Magnifique hey Kenny, we're loose. Bon, euh, je devrais voir un peu le zombie à l'avant. Hein? Excusez-moi, on ne savait pas. Qui es-tu? Oui, Je suis désolé.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 matcha Yeah, I did. It's <laughs> so nice to meet someone normal for a change. He gave us <laughs> candy. Ben too. It's <laughs> silly. Hmm, bienvenue. On va pas eu en parler. TLC, offer whatever got, ain't much. you. on stay with us. We'd like the company Ok, alors on va parler à Chuck, voir ce qu'on peut apprendre. Euh, tu es seul là oh, Seul <rire> oh, pff, Ok, Ah oui, c'est le perso qui va tellement mourir. Ouais. Ouais, Some kind viens of something. George boy, I'll talk to you later. Ben, what do you mean about um, Chuck? Tu aurais pu me parler des bonbons, merde! Et toi, Clem, si tu me refais le coup de... C'était vraiment Pas Scary, kind of. Mmh, t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Chuck. Kajab elle va tromper son homme, j'en suis sûr. Parce que elle fait euh... ouais, j'aimerais bien être en compagnie de quelqu'un. Alors? Seems that ah oui. Georgie. C'est un yes, then? Je ne anything pas quelque chose de mieux crawlies out than de est Clementine. Mais me parler à moi! Je <rire> <laughs> hmm. peux continuer si tu veux. Je pèse un câble non mais Je, je prends je, je, je, je, je, je, je, je, je comprends Je Je comprends. Je vais aller voir le zombie dehors d'abord. Ah, j'aurais dû aller voir. Ouais, C'est vrai que je vais là. C'est peut-être les bonbons qu'il a donné. Hmm, possible. Bon, je vous avoue que j'essaie de relativiser parce que euh, je trouve ça débile d'abandonner un camping-car. On aurait dû l'embarquer dans un le wagon. Hum, hum. plus nombreux. oui Lee. Lee, right Ah. face. le Mais on sait très bien qu'il va mourir de toute façon Mais je... je vais pas dire Wesh les gars euh, ton fils il va mourir Alors euh, bon ah bon là il va pas être en accord avec Kaja et puis il va essayer de, de bourrer le train. Ah j'ai pas relancé de chrono, ah je suis con. Ah merde j'aurais dû parler à Clem et tout. C'est quoi seul 2 Kenny. le sang de ton fils. Il Ne le sera pas. Je suis désolé. D'accord. He's This isn't about Duck. It's not about my son dying. What the hell do you know? You're not my friend. I don't hate you. You sure as shit haven't done anything for me. You think you're the reason Duck was bitten? Like you had this coming or something? You didn't kill Herschel's son. Yes, I did. And now it's catching up to me. That's not what went down. You looked out for your kid. A bad thing happened to someone else's. There ain't no way this world lets my son live when I help put someone else's in the ground. That's not the way it works. You know that. Stop the train, Ouais, c'est ce qu'il fallait faire, on le savait. Mais Kenitra, c'est très ambigu. J'aurais dû parler d'ailleurs à Clémentine, etc. Au moins, euh, la rassurer.